Sans que vous le sachiez, les robots sont partout autour de vous. Ceux qui décident ce qui apparaît sur votre fil d'actualité Facebook ou Twitter, ceux qui choisissent les produits que vous allez acheter et même les pubs que vous allez regarder. Tous vos faits et gestes sont analysés en permanence par ces robots qui ont pour mission de comprendre vos goûts et de vous proposer toujours plus de produits ou de contenus qui sera susceptible de vous plaire. Mais comment sont-ils fabriqués La seule chose que sait faire un ordinateur, c'est calculer. Donc si vous voulez qu'il effectue une action comme contrôler l'allumage d'une ampoule par exemple, vous pouvez créer un algorithme. Comme par exemple, est-ce que j'appuie sur le bouton Sinon, ne fait rien Si oui, la lampe est-elle allumée Si oui, éteins la lampe, et sinon, allume-la. Et à partir de ça, vous pouvez transformer chaque condition en nombre et chaque étape en opération, pour que l'ordinateur puisse comprendre votre algorithme et l'utiliser. Mais pour des tâches plus complexes, écrire un algorithme peut être humainement impossible. Par exemple, si nous voulons que l'ordinateur puisse différencier une photo d'oiseau et une photo de poisson, il nous faut alors transformer la photo ainsi que les réponses en nombre et trouver une ou plusieurs opérations qui permettent de passer à coup sûr de l'un à l'autre. Pour la première étape, il suffit de définir un nombre pour chaque couleur, ce qui donnera pour une image donnée un nombre par pixel. Et pour les réponses, on va dire que l'oiseau c'est 0 et que le poisson c'est 1. Mais le problème, c'est qu'il nous faut trouver une suite d'opérations qui soit capable, pour n'importe quelle image d'oiseau ou de poisson, de donner 0 si c'est un oiseau et 1 si c'est un poisson. Et ça, uniquement à partir des nombres donnés par les pixels de l'image. Mais ça, personne ne sait faire. Car même si notre cerveau est parfaitement capable de faire la différence, on n'a aucune idée de comment il fait. D'ailleurs, si on regarde uniquement la suite de nombres, même nous, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on a inventé les réseaux de neurones. Ouais, comme le cerveau. Parce que si lui il y arrive, autant prendre l'idée. Alors comment ça fonctionne Eh bien, c'est une succession de couches de neurones artificiels qui sont reliés entre eux. Prenons un neurone au hasard. À un moment donné, il va recevoir un nombre de la part de tous les neurones qui se trouvent derrière lui. Il va ensuite agrandir ou réduire les nombres qu'il reçoit, puis il va les additionner, et pour finir, il va également agrandir ou réduire le résultat obtenu pour l'envoyer aux autres neurones. Mais la manière dont il change les valeurs est modulable. Il faut voir ça comme des boutons qu'on peut tourner. Et suivant la manière dont on tourne, la valeur qu'il en sort peut être doublée ou même inversée par exemple. Et vu qu'il y a des milliers de neurones, il y a aussi des milliers de boutons. Donc chaque neurone d'une couche va recevoir les données de la couche précédente, faire ses petits calculs, puis donner le résultat à tous les neurones de la couche suivante. Mais il y en a deux qui sortent un peu du lot, comme la première rangée qui va recevoir les nombres qu'on souhaite étudier, et ici si ce sera ceux qui viennent des pixels de l'image, et la dernière qui va nous donner la réponse, en l'occurrence 1 ou 0. Donc voilà, en gros, c'est ça un réseau de neurones. Et maintenant, comment on fait pour lui apprendre à dire 0 si c'est un oiseau et 1 si c'est un poisson Eh bien, on va prendre une image d'oiseau par exemple, et on va donner la valeur de chaque pixel à tous les neurones de la première rangée. Alors ici, on a que 9, hein, mais en réalité, il faudrait des centaines, voire des milliers de neurones suivant la résolution de l'image. Ensuite, on va tourner tous les boutons en testant toutes les possibilités, jusqu'à ce que, par hasard, le dernier neurone donne bien 0. Alors c'est bien, mais le programme ne va marcher uniquement si on lui donne exactement cette image, me direz vous Eh bien oui, mais on n'en a pas fini. On va ensuite lui donner une image de poisson, et comme l'autre fois, on va tourner tous les boutons jusqu'à ce que, par hasard, le dernier neurone donne 1. Mais en faisant bien attention à ce que notre image d'oiseau donne toujours 0. Et on va faire ça encore et encore et encore avec des milliers d'images d'oiseaux et de poissons. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Alors évidemment, c'est pas un humain qui le fait, hein, ça serait beaucoup trop long. C'est un programme à qui on a donné les images et les réponses pour pouvoir bien régler les boutons. Et oui, même les robots sont faits par des robots. Et à la fin de tous ces réglages, le réseau de neurones est fonctionnel. On peut alors lui donner n'importe quelle image d'oiseau ou de poisson, il saura les reconnaître en donnant 0 si c'est un oiseau et 1 si c'est un poisson. On peut alors se demander, mais comment il fait comment, comment ça fonctionne Eh bien, on ne sait pas vraiment. Pas parce qu'on n'a pas accès au programme, hein, mais vraiment parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a pu remarquer, c'est que la dernière couche de neurones, juste avant celui qui donne la réponse, contient les caractéristiques qui permettent de différencier un oiseau d'un poisson. Comme par exemple les ailes, le bec, les nageoires ou les écailles. Et le dernier neurone est paramétré de telle sorte, à ce que si par exemple il reçoit 1 des neurones nageoires et écailles et 0 des neurones bec et ailes, il va donner 1 pour dire que c'est un poisson. Et inversement bien sûr. Mais à part ça, c'est le noir total. Mais bon, ça marche et c'est ce qu'on veut. D'ailleurs ça fonctionne vraiment très bien, avec moins de 3% d'erreurs pour la reconnaissance d'images, et ce domaine évolue tellement vite que ce chiffre sera sûrement faux si vous regardez cette vidéo dans quelques années. Et pas seulement pour les images, hein. par exemple, le robot qui vous a conseillé de regarder cette vidéo utilise tout ce que vous faites sur YouTube pour régler les boutons de son réseau de neurones afin de vous proposer la vidéo qui vous plaira le plus. Et c'est la même chose pour le robot qui établit la liste de vos amis potentiels sur Facebook par exemple. En fait, dès qu'il faut faire ressortir quelque chose de concret à partir de plein de données sur des critères un peu flous, on aura besoin des réseaux de neurones. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc maintenant, si vous voulez fabriquer votre propre intelligence artificielle, vous savez comment faire. Et un jour, on pourra sûrement gérer des réseaux de plusieurs centaines de milliards de neurones et peut-être ainsi faire des machines aussi intelligentes qu'un humain, voire plus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en achetant des goodies dans ma boutique.